Voilà je vais vous faire un petit tuto pour apprendre à régler un carburateur sur une dirt bike mais également sur une crosse de temps. Parce que je, bon j'ai une 250yz de 2017 plus un 150cc Dirt Bike. Et j'ai vu sur les forums qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient du mal à savoir régler leur, leur carburation. Soit c'est trop riche et c'est pas bon on encrasse le moteur, soit au contraire c'est trop pauvre et on, et on serre le moteur. donc euh, le réglage optimal pour une bougie, c'est ça. Je ne sais pas si on voit bien le point. Vous voyez ces couleurs, chocolat au lait, sur l'électrode et le culot. Hein? Je ne sais pas si on voit vraiment bien. Vous voyez, c'est pas noir. On a du mal à voir avec le point vous faire un arrêt sur image hein. voilà je pense qu'on voit vous voyez c'est chocolat au lait c'est un genre de, de marron euh, presque clair là c'est quand le moteur est impeccablement réglé voilà la carburation à l'impeccable avec la bougie correspond bien et aussi le, le réglage est bien fait que ce soit air essence impeccable c'est pas noir et c'est pas blanc non plus toi vous voyez c'est un, un chocolat mais comme on dit au lait quoi euh, clair sur l'électrode et le culot là c'est impeccable carburation à l'effet au, au poil donc euh, bon bien sûr ça sera que des bases hein. pas, je vais pas vous dire exactement comment régler une carburation parce que là il faut être su... moteur allumé il faut faire des essais euh, mais je peux vous donner quelques bases voilà parce que j'en ai réglé un paquet de carburateurs euh, que ce soit des crosses ou des bikes donc je commence un peu à m'y connaître donc on va y aller par étapes tout doucement donc alors voilà ça c'est un PZ30 carbu de Oups, le joint. carbu de 28 ou 30 mm j'ai oublié euh, comparé à celui d'origine qui est un Mikuni 26 là c'est aussi la marque Mikuni avec euh, un, un starter double position quand il est ouvert et donc c'est désactivé sinon une fois deux fois double position starter euh, bon je vous apprends pas les, les flotteurs j'ai ralenti, j'ai principal. Vis de richesse. Vis de richesse, celui les qui est en dessous. Donc ça veut dire que quand on a la, voilà, c'est comme ça, c'est ici. Voilà. Euh, donc là on a le. C'est évident. <rire> avec le boisseau le bien descendre voilà. le boisseau avec l'aiguille le clip c'est intérieur Et le ouais le clip ouais, là hein, l'aiguille euh, donc voilà donc pour la présentation donc alors maintenant je vais vous montrer je vais vous indiquer plutôt les symptômes qu'il peut avoir quand vous achetez une moto ou, ou si vous n'arrivez pas depuis un petit moment à la, à la régler généralement quand on achète un motocross ou un dirt bike, il y a deux symptômes soit la moto ne démarre pas du tout ce qui m'arrive souvent moi parce que je suis dans une région humide là ça veut dire que la moto est trop pauvre si elle démarre mais que vous sentez comme des coupures à l'accélération à la, à également ça veut dire que là, voilà, la moto est trop, est, est trop pauvre également si la moto démarre bien, mais qu'elle broute à mort, brouter, ça veut dire que qu'elle ratatouille comme ça, là, ça veut dire qu'elle est trop riche. Ça veut dire qu'il y a trop d'essence, pas assez d'air. Bon, pour une moto qui n'arrive pas à démarrer, ça veut dire que même si vous réglez la richesse à fond et que vous avez du mal vraiment à démarrer, et que vous êtes obligé justement de visser la, la, richesse, la vis de richesse à fond pour apporter beaucoup plus d'essence, ça, ça veut dire que euh, vous êtes trop pauvre. Donc alors, dans un premier temps, avant de toucher les gicleurs, parce que les gicleurs, on les touche vraiment à la fin. Je suis pas partisan de toucher pour les gicleurs, parce qu'après, ça dérègle complètement le carbu et vous êtes obligé de remettre à, à l'origine, et vous savez plus du tout, vous mélanger les pinceaux. La première chose à toucher, c'est l'aiguille. L'aiguille euh, positionnée, elle est, elle est en position 3. Ça, c'est le sur l'éclipse. je vais vous montrer. Voilà. Bon là, je l'ai mis sur... Un, deux, là je l'ai mis sur 4 parce que moi justement elle était trop pauvre. Et vous voyez, plus vous montez, plus vous appauvrissez, plus vous descendez le clip, ça, plus, plus vous euh, augmentez, donc vous, vous avez plus d'essence. Vous enrichissez, j'avais plus trop de vous. vous enrichissez le, le mélange. Donc euh, d'origine il est sur position 3, intermédiaire. A ah bien vérifié d'ailleurs, parce que quand je l'avais acheté, moi il a mis sur position 5. Donc, euh, parce que les extrémités, c'est jamais bon d'y aller. On ne va jamais sur l'extrémité la, le, la plus haute ou la plus basse. Ça, ça veut dire qu'obligatoirement, il faut changer le, le, le gicleur. Là, c'est qu'il y a un problème. Vous pouvez descendre ou monter d'un clips, d'un cran, je veux dire, mais sinon, quand c'est les extrémités, c'est qu'il faut obligatoirement toucher les, les gicleurs. Donc, alors moi, elle n'arrivait pas du tout à démarrer. Donc j'ai baissé le, le, le clip d'un trait. J'ai remonté, j'ai laissé tout d'origine. Hein. J'ai même pas touché le viseur. La viseur, il faut savoir que d'origine elle est réglée à 2,50. Donc là, hein, vous mettez votre tournevis, vous dévissez. Deux, Vous comptez, deux tours. D'abord, vous, vous pouvez en compter. Voilà, vous le, vous le serrez à fond, plutôt. Hein. Enfin, bien vous le serrez complètement à fond, pas trop à fond parce que vous allez péter la vis. Quand vous sentez que ça forcément, bon, c'est fini. Vous desserrez. 2 tours et demi Tac. ça c'est le réglage d'origine euh, pour un pz30 hein, si c'est un mikuni c'est 1 tour et demi. Le, le réglage d'origine et vous démarrez, vous la kiquez, vous démarrez, si vous voyez que la moto elle tient le ralenti ça veut dire que voilà, c'était effectivement, c'est qu'elle était trop pauvre donc ensuite il n'y a pas 36 000 façons une fois que vous avez la moto qui démarre que vous, vous stabilisez bien le ralenti au niveau de la vis de, de ralenti, qui est ici, Donc là, la vis de ralenti, c'est à l'opposé du starter, c'est facile, on ne peut pas louper, elle est juste là. La vis de ralenti, vous stabilisez votre moteur, ni trop haut dans les tours, ni trop bas, où vous, vous sentez, elle va faire cloc, cloc, elle va caler, donc vous la stabilisez à peu près. C'est après qu'on verra les, les réglages, au début c'est juste pour la stabiliser. On fait un tour. Si dès que vous accélérez, ce qui, je vous raconte ce que qui m'est arrivé, hein, quand vous accélérez, la moto, elle rate à tout, mais à un point que vous pouvez même pas accélérer, c'est que la moto est trop riche. Si inversement, euh, quand vous accélérez, vous avez des, des coupures, des, des, des, comme, si elle, elle, comme si elle était euh, presque à court d'essence et qu'elle est trop pauvre. Quand vous accélérez, quand vous sentez que elle a des à comme dans l'accélération, ça c'est-à-dire qu'elle est trop pauvre. Si au contraire, quand elle accélère, elle ratatouille comme ça, ça veut dire qu'elle est trop riche. Donc dans ce cas-là, si même avec l'aiguille le, le, donc positionnée sur 4, vous arrivez à la démarrer, ça c'est déjà un bon truc. Ensuite, vous voyez qu'elle ratatouille, il faut toucher au niveau de la vis de richesse. Alors si c'est trop riche, ça veut dire qu'il n'y a pas de tours. Moi personnellement, je vais vous dire, je suis sur 3 tours, tours et 1 quart. 3 tours et 1 quart. Pour euh, ma vis de richesse. Si vous êtes au début sur 2 tours et demi, si vous voyez qu'elle ratatouille beaucoup, vous mettez sur 3 tours. Vous mettez 0,5 euh, de plus. Si vous voyez que ça s'améliore, qu'elle ratatouille, euh, qu ratatouille plus, c'est bon. C'est si il euh, n'y a rien à faire, qu'elle ratatouille toujours autant à mort, ça veut dire qu'elle est beaucoup trop riche. Bon, à ce moment-là, on va prendre toujours le chier mais si vous voyez qu'il y a de l'amélioration, à ce moment-là, vous ajustez. Après, c'est par deux, par quart de tour, par quart de tour. Tout doucement, quart de tour par quart de tour, et vous voyez le réglage. Et quand vous êtes bon, euh, bon moto optimale, elle est bien. Vous, faites, vous, vous montez en premier, second, troisième, quatrième. Vous montez à fond de 4. Et une fois que vous, êtes, vous faites votre tour au fond de 4, vous revenez. C'est pour ça que généralement, on fait les réglages quand le, la moto, le moto est rodé. Parce qu'il faut, faut monter à fond de 4. Vous regardez votre bougie. Votre bougie est l'indicateur de la moto. De la santé de, de, de la moto et du, donc de sa carburation. Si la bougie est noire, trop riche. Si elle est carrément gluée de noir, mais vraiment, c'est humide. ça elle est beaucoup, beaucoup trop riche. Si elle est marron autour, mais qu'elle est électrode là. Au-dessus là. Et blanche, ça, ça veut dire qu'elle est un peu trop pauvre. Pas trop, ça veut dire que ça va, c'est pas non plus catastrophique, mais elle est un peu pauvre. Ça veut dire qu'il va falloir là jouer sur le gicleur, je vous le dirai après. Augmenter de 5. Si au contraire, l'électrode, le, le culot et l'électrode sont blanches, là c'est par contre très mauvais, ça veut dire que vous êtes pauvre. Généralement vous le sentirez, vous allez avoir des, des, des gros coupures dans l'accélération, des gros trous. On appelle ça des trous dans l'accélération, ça veut dire que celle tu sais, avait plus de jus, quoi, plus d'essence. Ça c'est très mauvais par contre, hein. Là il faut vraiment agir et là c'est sur les gicleurs. On va partir donc sur le... Euh, le cas des trop trop trop riche. Donc alors, comme je disais, elle brouté. C'est que malgré que vous touchez sur la vis, il n'y a rien à faire. Elle, elle, elle, elle, elle, elle, elle, elle est en train de, brrr, de brouter comme ça. À ce moment-là, il faut d'abord toucher sur le gicleur principal. Non, je dirais plutôt gicleur ralenti. Plutôt gicleur ralenti, voilà. Gicleur ralenti, donc s'il est trop riche, vous baissez. D'origine, il est sur 15. S'il est sur 15, vous baissez en baisse de 5 en 5. Vous tombez donc sur 10. Vous prenez un gicleur de 10. Gicleur adapté donc hein, pour euh, les micunis Comme je sais que sur les dirtbags, souvent c'est des micunis hein. jeu de gicleur. Voilà, ça c'est des gicleurs. Euh, les grands euh, ralentis, les tout petits ronds, c'est des principaux. Là, il y a pratiquement toutes les tailles. Hein de les racheter. donc alors, euh, donc, alors oui, je dis, donc alors vous touchez au niveau de, du gicleur euh, ralenti et vous baissez de 5 généralement ça va aller mieux beaucoup mieux ça veut dire que la première la seconde et voire même la troisième à bas et mi régime ça va aller bon Après, parce que le l'aiguille c'est vraiment pour le début c'est vraiment pour le, le démarrage Ensuite, c'est le gicleur euh, le ralenti qui fait entre le bas et le mi-régime. Dès que vous passez de mi à haut régime, c'est le gicleur euh, principal. Alors là aussi, une fois que vous avez votre gicleur euh, ralenti qui est réglé, si ça, si ça crapote au niveau aussi de la, de de, du haut régime, que vous sentez qu'elle vibre, qu'elle a du mal à monter dans les tours, c'est qu'elle est trop riche. À ah, haut régime. À ce moment-là, il faut baisser. Là aussi, de 5 en 5 jusqu'à arriver à un moteur linéaire qui tourne bien et regardez la bougie toujours, systématiquement c'est on regarde la bougie la bougie à nettoyer d'ailleurs hein, avec de la, de la paille en fer hein, toujours bien nettoyer sa bougie après chaque utilisation et chaque vérification sinon vous ne pouvez pas voir si c'est bon ou pas hein. si la bougie est toujours noire vous ne pouvez pas savoir si c'est bien réglé ou pas ça, sinon que si c'est euh, trop riche Trop pauvre, c'est l'inverse. Au lieu de baisser de 55, vous augmentez de 55. Ça veut dire qu'au niveau d'abord vous touchez au niveau de du gicleur de ralenti. S'il est sur 15, c'est sur 20. Et ensuite, là aussi, vous, vous, vous touchez au niveau du principal. Si à haut régime, vous sentez qu'elle a des coupures. Attention, un, un carbu peut être bizarre. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, par exemple, sur euh, un, mon, ma 250 YZ, le ralenti, je l'ai augmenté, mais le principal je l'ai baissé. Parce qu'elle qu elle, elle, elle brotait au niveau du bas régime. Du bas et mi-régime. Par contre du haut régime elle, elle avait des coupures. Et non, c'était la parce que j'ai baissé. Non. Non, C'était plutôt. Voilà, elle était trop riche, je me suis tombée. Elle était trop riche au niveau du, du, du, du bas et mi-régime. Donc j'ai baissé voilà, le ralenti. Mais au niveau de... de comment s'appelle ça Du gicleur principal, elle avait des coupures. Donc j'ai dû augmenter. Enfin, j'ai baissé. Hein. Vous pouvez baisser l'un et augmenter l'autre. Ça, c'est tout dépend le, le, le, le fonctionnement de votre moteur. Vous le sentez au moteur. C'est l'accélération. Si vous sentez qu'il y a des coupures, coupure à l'accélération, trop pauvre. Brottage, ça veut dire qu'elle est trop riche. C'est soit l'un, soit l'autre. Des fois, c'est les deux. Moi, par exemple, sur mon... mon, mon carbu que j'ai là d'origine le Mikuni 26 c'est les deux d'origine il était sur 15 euh, au ralenti et 100 au, au principal je suis monté à 1075 au niveau du principal et, et j'étais à non, pas j'étais à 10 j'étais à 10 au niveau du ralenti je suis passé à 15 donc je l'ai remis d'origine Ce que j'avais bien réglé et euh, maintenant elle, voilà elle tourne impeccable elle est maintenant clair. Parce que j'avais le culot qui était marron, impeccable, mais l'électrode était un petit peu blanche. Donc c'était au niveau de, voilà, du du ralenti que j'avais un petit peu trop baissé. Il était à 15 origines, j'étais passé sur 10, je l'ai remis sur 15. Et le, par contre, le principal, je cherchais, voilà, c'est un peu au tâtonnement hein, le cardio. Je cherchais, lui par contre, était trop bas. Lui il était sur 100, j'ai dû passer, j'ai dû monter aussi sur 107,5. Donc en gros, c'était d'origine, il fallait laisser le.. le le ralenti comme il était le standard, 15, il fallait juste augmenter le, le, le principal. Donc voilà, c'est un de tâtonnement et c'est toujours la bougie qui va vous dire si c'est bon. Si vous voyez par exemple que c'est un petit peu trop pauvre, souvent c'est le principal. Parce que vous montez à haut régime, des fois ça peut être le principal ou des fois ça peut être le ralenti. Vous le sentez aussi au comportement de la moto, si vous sentez que la moto elle, elle prend mal les tours, elle, crape, elle crapote bien en bas régime voilà c'est qu'elle est trop pauvre là, il faut l'enrichir Si au contraire vous avez des coupures à l'accélération c'est que c'est tout là ça un... inversement c'est trop pauvre vous le sentez par exemple c'est à chaque fois c'est ça ça et la bougie il n'y a pas de miracle hein. c'est des essais des essais des essais autre chose un truc qu'il faut savoir qui arrive souvent c'est par exemple quand vous démarrez votre starter tac là, là voilà. c'est en starter une position basse hein, c'est pour un pz 30 c'est starter fermé là vous avez deux, start, deux positions starter donc là c'est un starter animé si vous voyez quand vous mettez le starter le moteur il tourne impeccable et que dès que vous le coupez le moteur cale ou coupe et que systématiquement à chaud à froid ça fait ça ça veut dire que c'est trop pauvre parce qu'il faut savoir que quand vous mettez le starter ça ferme donc il y a beaucoup plus d'afflux d'essence qui arrive et euh, donc il y, y a voilà donc la moto elle, elle tournera mieux mais si vous coupez comme ça donc forcément vous, vous revenez à la normale à ce moment là ça veut dire que le, mode, le réglage est trop pauvre mais ça peut venir aussi d'autres choses pas forcément des gicleurs ça peut être aussi la vis de richelle qui est mal réglée. si par exemple vous avez mis trop de tours au niveau de, de la vis ça veut dire que vous avez trop dévissé votre vis là le mélange air essence se fait mal ça veut dire qu'il y a trop d'air qui arrive par rapport à l'essence et donc la moto est calme aussi également donc attention le, le nombre de tours doit être en fonction de la taille de vos gicleurs. Plus le gicleur est important, plus le nombre de tours est être important aussi. Comme je t'ai dit d'origine, c'est 2,50. Moi, la mienne, je l'ai mis à 3 tours 1 quart, parce que j'ai 15 de gicleurs ralenti et 107,5 au gicleur principal. Voilà. Donc euh, ça, c'est des trucs à savoir aussi. Après, bon, comme je vous ai dit, c'est à peu près.. Euh, ça ne peut pas non plus être détaillé, détaillé, parce qu'après il faut être sur la moto. Hein. C'est comme la, la vis de, de, de richesse. Euh, vous le sentez au moteur. C'est au moteur, c'est dur, c'est sûr que c'est pas évident à vous expliquer. C'est au moteur, c'est.. Euh, vous le sentez comme elle prend les tours, vous le sentez au bruit. Disant euh, que moi j'ai l'habitude, ça fait des années, donc euh, force. Euh, je, je le sens, je sens le moteur, quand on le sent si ça, ça, ça crapote bien, ou si ça c'est fluide, au contraire, ou même s'il y a des petites des petits à coups, des fois on sent des, des micro à coups, ça, ça veut dire qu'elle est un poil pauvre. Donc euh, c'est ça. Il faut savoir c'est que les, les, les gicleurs d'ailleurs se montent bon, comme j'ai dit de 5 en 5. Et ensuite, quand vous arrivez proche du réglage, quand vous sentez que vous êtes proche du réglage, vous avez des micro, micro.. Euh, soit s'étouffe, soit elle crapote un petit peu à ce moment là après vous, vous ajustez de 2 en 2 au début c'est de 5 en 5, ensuite de 2 en 2 euh, les carburateurs euh, pour revenir aussi une dernière fois aux carburateurs les carburateurs les meilleurs pour moi à régler sont l'aide de la marque Keine, qui sont généralement d'origine sur les Yamaha 150 et tout ça, vous avez les marqués en dirt bike, il faut les acheter parce que eux d'origine ils vous mettent Mikuni. Micuni ce sont des bons carburateurs, il hein, n'y a pas, pas, pas à dire. Ça c'est un micuni PZ30, elle est très bon. Il vous donne un gros gain de puissance à bas et mi régime Un petit peu d'allonge léger aussi, mais euh, ils sont durs à régler. Voilà. C'est pas des, des carburateurs aisés. C'est vrai, il faut déjà avoir l'habitude. C'est un peu déjà étonnant qu'ils ont mis ça sur des dirt bikes mais euh, ils sont un petit peu plus durs à régler les, les, ceux qui sont un peu plus faciles c'est les caïnes, ils ont une meilleure fabrication ils sont moins soumis aux variations également euh, euh, climatiques parce qu'il faut savoir aussi que selon le climat selon si c'est humide ou sec votre région, euh, ben, le carburateur euh, il peut très bien tourner dans une région sèche impeccable, vous avez une région humide, il faudra revoir les réglages au niveau de la vis de richesse souvent et euh, également du ralenti parce que quand vous avez touché au niveau de la vis de richesse, c'est une chose que j'ai oublié, que vous avez bien réglé au niveau de la vis de richesse, c'est aussi le ralenti. Le ralenti se règle au son de la moto. Pas trop haut, pas trop bas. Il faut juste que le moteur tourne bien, vous le sentez. Si vous sentez qu'il fait là qu'il comme des petits à c'est que c'est trop bas. Là, il faut augmenter un petit peu. De quart de tour en quart de tour. Sur moteur chaud, toujours, jamais sur moteur froid. Moteur chaud, vous mettez des petits quarts de tour et vous laissez stabiliser. Vous attendez 30 secondes que le moteur reprenne. Si au contraire, vous sentez... Comme ça, c'est beaucoup trop haut. Là, il faut descendre. Voilà, vous ajustez par rapport euh, au bruit du moteur. donc Une fois que vous avez fait votre... Parce que souvent, quand vous touchez la vis de richesse, il faudra aussi toucher la vis de ralenti. Et la réajuster. C'est l'un et l'autre, alors. Donc voilà, j'espère que je vous ai au moins apporté quelques éclaircissements. Au niveau des bougies, sinon pour une bac c'est une CR7HSA. Vous pouvez prendre aussi. Vous pouvez prendre aussi une C7HSA. Pas une CR7, une C7HSA, parce que là c'est CR7, oui. CR7, il y a aussi C7HSA. Il y a aussi des, des bougies qu'on appelle ça, euh, c'est des C7 HIX. Ça, c'est des on appelle ça des bougies Iridium. Ça, je vous le conseille pas sur des moteurs stock on appelle ça, des moteurs non préparés, parce que ça donne une meilleure accélération, plus, euh, le moteur tourne mieux, beaucoup mieux, il est beaucoup, il est vraiment bien. Il démarre au quart de tour aussi, mais ça peut ça peut esquinter des moteurs qui sont en stock ça veut dire qu'il faut qu'ils soient quand même préparés voilà avec des gros carburateurs comme ça à ce moment là vous, vous montez voilà vous, vous aurez plus tendance à mettre des bougies euh, iridium sans plus chères d'ailleurs bougies iridium faut savoir Elle dure plus longtemps si par contre Elle dure beaucoup plus longtemps Elle se, se change beaucoup moins, euh, moins vite euh, aussi une chose au niveau des carburateurs je fais une petite parenthèse On ne mange pas de pain faut savoir que quand vous changez un carburateur vous en gros vous débridez hein, votre moto euh, la plus de plus de puissance, hein. mais faut savoir que si vous faites ça, il faut que tout le reste suive. Il hein. faut changer l'arbre à cam il faut renforcer la bielle, euh, il faut monter un pot. Généralement, pour avoir tout le gain de puissance et également aussi pour que la moto supporte, parce que si vous augmentez que le, le, le carburateur, mettez plus gros, bah le, le, le, le, la moto sera soumise à beaucoup plus de puissance mais elle s'usera beaucoup plus vite parce que le, le mélange air essence ce sera beaucoup plus détonnant beaucoup plus fort et donc ça peut euh, esquinter la, la le cylindre et le cylindre le piston faire attention parce que qui dit piston le carbu plus gros dit plus de puissance et donc forcément c'est plus de puissance C'est comme un, à l'époque on est quand vous débridez des boosters un booster qui est débridé il dure pas longtemps sauf si vous commencez à le quitter donc, vous voyez, ils change les cylindres, ils euh, il changent les pistons, il, les arbres à cam et tout ça. Il y a tout à changer à ce moment-là. Il hein. faut tout renforcer. Hein. Ça, c'est comme tout. Hein. Vous ne pouvez pas renforcer qu'une pièce et laisser tout le reste lambda. Hein. Voilà. Bon, bah alors, à vous de jouer. Bah, J'espère quand même que je vous aurai un peu aidé et éclairci. Allez, à plus.